J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tout d'abord j'aimerais vous remercier parce que vous êtes maintenant plus de 200 à me suivre sur youtube alors merci merci merci beaucoup pour vos abonnements merci également pour vos commentaires qui sont pour la plupart très sympas. ça me touche beaucoup alors, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une douceur. Il s'agit de rouleaux de pâte feuilletée à la mangue et au lait de coco. Et c'est parti C'est une recette très facile à réaliser et pour laquelle il nous faut très peu d'ingrédients, à savoir de mangues pas très mûres. C'est important autrement, on ne pourra pas les manipuler aisément. En plus, on a besoin de rouleaux de pâte feuilletée, de lait de coco et de sucre en poudre. On commence par éplucher les mangues. Ensuite, on pratique une entaille des deux côtés du noyau dans le sas de la longueur pour récupérer le plus de chair possible. Puis, nous allons tailler les deux morceaux en demi disque pas trop fin, comme vous le voyez sur la photo. Enfin, nous coupons chaque demi-disque en deux. Nous passons maintenant un rouleau de pâtisserie sur la pâte feuilletée afin que cette lit disparaisse et qu'elle soit croustillante à la cuisson. Après cela, nous la taillons en bandes de 3 cm. À présent, nous réalisons un caramel au lait de coco en faisant fondre ce dernier avec le sucre à feu moyen. Dès que le mélange commence à bouillir, on réduit le feu et on remue jusqu'à l'obtention d'une texture homogène. Nous enduisons chaque bande de pâte feuilletée de ce caramel, puis nous disposons environ 8 morceaux de mangue sur euh, chaque lamelle et la roulons sur elle-même. On termine en collant les bouts de la pâte l'un sur l'autre. On enfourne alors à 200 degrés pour 30 minutes. Voilà, les rouleaux sont prêts. On peut les déguster sur le pouce ou les servir comme dessert à la fin d'un bon repas accompagné de glace à la vanille. Bonne dégustation J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, un pouce bleu et surtout, surtout, surtout... N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles recettes.